une fois n'est pas coutume, j'ai préparé une sorte de powerpoint, j'ai indiqué mes sources, j'ai toujours indiqué ces sources, parce que j'ai fait des copies d'écran de ce site, je trouvais que c'était bien fait. Hum, donc on va voir, Cette, ce dernier, on appellera ça mini chapitre de probabilité, qui s'appelle le dénombrement. Euh, vous allez à nouveau apprendre à compter. On va compter les choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais les 10 doigts de la main ne vont pas suffire. Donc on est toujours dans le thème des probabilités et le dénombrement ça consiste à compter une partie des résultats de l'univers. Donc On va s'intéresser à des expériences aléatoires et puis on va vouloir compter combien, euh, combien de résultats possibles on a ou on peut avoir dans une expérience aléatoire donnée. On va s'intéresser à trois techniques qu'on appelle la permutation, l'arrangement ou la combinaison. La combinaison, vous connaissez déjà. Si, si. Vous déjà vu. En gros, on va se poser différentes questions dans ces expériences aléatoires. Et puis, on va s'intéresser soit à des dispositions ordonnées, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on va obtenir les éléments aura son importance, ou pas, et puis ensuite, donc l'ordre a son importance ou pas, donc vous verrez dans les exemples, ça deviendra peut-être, enfin j'espère, plus clair, et puis on va s'intéresser à des cas où on prend tous les éléments de l'ensemble euh, auquel on s'intéresse, donc de l'univers, et puis des cas où on prend seulement un certain nombre d'éléments. L'ordre a son importance ou pas, et on prend tous les éléments ou seulement un certain nombre d'éléments. Alors, commençons. La permutation, c'est des grandes phrases, d'un ensemble d'éléments est une disposition ordonnée de tous les éléments de cet ensemble. Donc, un exemple ici, on a par exemple les éléments 1, 2, 3. De combien de manières différentes est-ce qu'on peut ordonner ces éléments 1, 2, 3? quand il y, y en a si peu, on peut juste les énumérer c'est assez simple on peut avoir soit 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1 donc on a six possibilités un petit élément ici important on s'intéresse euh, dans ce cas-là, l'expérience est réalisée sans remise, c'est-à-dire une fois qu'on a pris un élément, on ne va pas le remettre dedans. Donc on prend le 1, et puis après on en prend un deuxième, et puis on en prend un troisième, sans les remettre dedans. Alors, il y a une jolie formule pour euh, calculer ça, si on a des grands nombres, imaginons qu'on ait 50 000 éléments ici. Ça va être difficile de les énumérer. Mais si on travaille juste sur celui-là, on peut assez facilement trouver cette formule. On prend un élément. On a les éléments 1, 2, 3 à disposition. On prend un élément. Donc la première fois qu'on en prend un, on a trois choix possibles. Et puis ensuite, on va en prendre un deuxième. Donc Je vous rappelle qu'on veut avoir pris tous les éléments, on aura deux choix possibles. Ici, si on a pris le 1 en premier, bah, il reste 2 et 3. Si on a pris le 2 en premier, il reste 1 et 3. Et si on a pris le 3 en premier, il reste 1 et 2. Et puis pour le dernier, on n'a plus qu'un choix possible. Donc, ici, 3, 2, 3. Pour le premier élément qu'on prend, on a trois possibilités. Pour le deuxième, on en a deux. Pour le troisième, on en a une. Au final, on a trois factorielles possibilités de permutation. Donc de prendre ces trois éléments en regardant, en tenant compte de l'ordre dans lequel ils apparaissent. Si on n'en avait pas 3 mais 4 1, 2, 3 4 et eh bien on aurait pour le premier on a 4 possibilités pour le deuxième on en a 3 puis 2, puis 1 4 3 x 2 x 1 donc 4 factoriels 4 factoriels pardon plus généralement le nombre de permutations possibles, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles, si on prend n éléments parmi n éléments que l'on a, et eh bien ça va être n factoriel, on va noter ça pn. Si on veut, c'est le nombre de groupes possibles que l'on peut former avec tous les éléments en tenant compte de l'ordre. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'ordre le, dans lequel sont, arrivent les éléments à son importance. Ici, c'est une permutation, on va voir juste après avec répétition, donc ça c'est une permutation sans répétition. Euh, ça veut dire que chacun des éléments n'apparaît qu'une seule fois. Dans l'exemple, on avait 1, 2, 3, on n'a qu'une seule fois chacun des éléments. ne se répètent pas. Voilà un exemple où on peut euh, énumérer les différents cas. On a quatre billes dans un sac, une rouge, une bleue, une jaune et une verte. Voilà les différentes possibilités qu'on a de tirer ces quatre boules du sac, donc les unes après les autres. Il y en a un certain nombre, si on les compte, il y en a 24. Et puis, si on applique la formule que l'on vient de voir, on a quatre éléments, on veut tous les prendre, donc on a quatre factoriels, permutations possibles. Permutation dans le sens de permuter donc. Ensuite, on a les permutations avec répétition. Donc maintenant, on est dans le même cas, on a un certain nombre d'éléments, on en a n, mais il y en a plusieurs qui sont pareils. Si je reprends l'exemple avec les nombres, on pourrait avoir 1, 1, 2, 3. avec une barre, ça signifie permutation avec répétition. Et donc ici, le nombre de résultats possibles, ça va être n! Mais il y a certains résultats qu'on ne pourra pas différencier les uns des autres. Par exemple, on pourrait tirer ce 1 là. Ah, attendez comment je, fais? je vais faire ça comme ça. 1, 2, dans l'ordre dans lequel ils sont là. 1, 1, 2, 3, 3. Donc si je calcule n factoriel, je vais avoir des choses qui se répètent. Euh, ici, on pourrait imaginer que on tire d'abord ce 1 là, donc d'abord celui-ci, et puis ensuite, le deuxième 1. Et puis on a un deuxième cas où on tire d'abord ce deuxième 1 et puis ce premier 1. Donc, c'est des, des, des nombres différents. Enfin, c'est les mêmes nombres, mais si on imaginait que c'était des boules avec un numéro dessus, d'accord C'est des boules bien distinctes. C'est deux boules différentes, ici, là, Donc, on ne peut pas les distinguer. On imagine qu'on ne peut pas les, les différencier. C'est écrit quelque part ici. Bon, est euh, on est dans un cas où on peut pas différencier donc on a deux boules avec un quand on les a dans la main on ne peut pas dire la différence il n'y en a pas une qui est rose et une autre qui est verte par exemple les mêmes. mais par contre si on s'intéresse aux différents cas possibles euh, si on tire d'abord celle-ci puis celle-ci ou celle-ci puis celle-ci on a à la fin le même résultat donc on va avoir compté, <coughs> si, on, si on prend la, la formule qu'on a vue ici, on va compter des éléments en trop. Et donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ici retirer ça. On doit diviser par ces, ces éléments qu'on a comptés en trop. Donc dans notre cas, la permutation avec répétition ici, ce serait n factoriel. Donc on a 6 éléments, 6! factoriel. Et puis on doit aller, on doit diviser par euh, les cas qu'on a comptés en trop. Donc ici, 2! factoriel, un factoriel. Mon exemple n'est pas forcément très bien choisi. Oui. Hmm? Il est là. En fait, ça c'est deux fois le 1, ça c'est une fois 2, et ça c'est 3 fois 3. Je vais peut-être choisir l'exemple un peu différemment. Euh, on va commencer avec autre chose. Deux, deux, deux. Voici fois on a 7 éléments, et puis on a le 1 qui est répété 2 deux fois. Deux fois, on a le 2 qui est répété 3 fois, C'est plus clair dans des exercices. Après. Un autre exemple, plus avec des chiffres mais avec des lettres. Si on prend les lettres A, a B, C, C. Combien de mots, entre guillemets, donc pas forcément de mots qui ont du sens, mais d'assemblage de lettres, est-ce qu'on peut former enfin, Un mot c'est un peu exagéré. Assemblage de lettres. Donc, combien d'assemblage de lettres est-ce qu'on peut former avec ces lettres-là eh bien, 5 factoriels parce qu'on a 5 lettres en tout. Et puis, on a la lettre A qui est répétée deux fois. La lettre B, on l'a une fois. Donc, on n'aurait même pas besoin de le mettre puisque factoriel 1 est égal à 1. Et la lettre C, qui est répétée deux fois. Ensuite, l'arrangement, alors l'arrangement, maintenant on s'intéresse toujours à l'ordre. L'ordre a une importance dans cette expérience aléatoire, mais on ne prend pas tous les éléments, on en prend un certain nombre. Et puis, on va voir qu'il y a deux, deux cas à traiter ici avec remise et sans remise. C'est-à-dire, on prend un élément, on prend un autre élément, on prend un autre élément, ou alors on prend un élément, on le remet, et puis on prend un élément, on le remet, on prend un élément, on le remet. Donc ça va faire une différence. alors C'est au cas sans remise. Et maintenant, on imagine, euh, je ne sais pas, on a des boules. Alors, une rouge, une verte, une bleue, une orange, rouge, vert, bleu, orange, une jaune, et une... une une noire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a 6 bouts. Maintenant, je me pose la question, combien y a il y a-t-il de possibilités de tirer 3 boules. On a terminé 6. Sans remise. Alors, première boule. On a 6 choix possibles. deuxième boule on a plus que cinq choix possibles puisqu'il reste plus que cinq boules et pour la troisième boule on a quatre choix possibles je devrais préciser ici en tenant compte de l'ordre c'est à dire que je considère que tirer rouge vert bleu et rouge bleu-vert, ce sont deux choses différentes. Donc au total, on a 6 fois 5 fois 4, fois 5, 30 fois 4, 120 possibilités. Ça on pourrait l'écrire. 6 x 4 x 3 x 2 1 divisé par 3 x 2 x 1. D'accord c'est la même chose. Là, on peut simplifier le 3, simplifier le 2, simplifier le 1, j'arrive bien au même résultat. 6 x 5. 6 factoriel sur 6 moins 3 factoriel. Faire enfin, le lien avec la formule qui est donnée. Donc, choisir k objet parmi n en tenant compte de l'ordre sans remise on va mettre ça à k n donc c'est un arrangement c'est égal à n factoriel sur n k Non, même chose, mais une fois qu'on a tiré une boule, on la remet avant de prendre la prochaine. Vous avez ça sur la page suivante, en fait, la formule. Donc on a toujours 6 boules à choix, on veut toujours en prendre 3 parmi les 6. Mais quand on, a, quand on a tiré une, on la remet dans l'urne. Et donc, pour la première boule, on a six possibilités. Pour la deuxième, on a aussi six possibilités. Et puis pour la troisième, on a aussi six po possibilités. Donc six sub. 6 fois 6, 36 fois 6. Beaucoup. Allemand. parmi n en tenant compte de l'ordre avec remise on va noter ça avec une barre AKN est égal à k n est à N puissance k, puisque à chaque fois on a n possibilités, et puis on répète ça k fois. donc Permutation, on tient compte de l'ordre, on prend tous les éléments. Arrangement, on tient compte de l'ordre, on prend un certain nombre d'éléments. Et puis là, on a deux choix possibles, soit on les remet quand on les a pris. Soit euh, on les remet pas quand on les a. J'ai pris un peu d'avance. Ça, c'est la formule avec remise. Donc ça c'est A, K, N. Par exemple ici, on a un ensemble de quatre lettres et puis on en choisit deux parmi les quatre sans remise. Donc voilà toutes les possibilités, en tenant compte de l'ordre, donc voilà toutes les possibilités qu'on a. Donc on peut les énumérer ici, puisqu'on n'a pas autant. On en trouve 12. Si on raisonne... Alors, pour la première lettre, on en a 4 à choix. Pour la deuxième, on en a plus de 3. Donc, 12 possibilités. Et puis, on peut aussi tout simplement appliquer la formule. N factoriel sur N moins K factoriel. Ici, N c'est 4. K c'est 3. On bien aussi. 12 possibilités. Ici, on a le nombre d'arrangements avec remise n puissance k. On peut encore une fois énumérer tous les résultats possibles, on en trouve 16. On peut raisonner sans formule et se dire, bah pour la première lettre, on a 4 choix, pour la deuxième, on en a quatre donc en tout, on en a 16. Ou alors, on peut utiliser la formule 4 au carré. Ça et les combinaisons donc ça c'est ce que vous connaissez déjà donc on prend aussi un certain nombre d'éléments parmi une, un nombre d'éléments plus grand mais cette fois-ci l'ordre n'a pas d'importance si je reviens avec l'exemple avec les boules, une rouge, une verte une bleue et une jaune par exemple et eh bien, et puis que j'en choisis trois parmi les quatre. Eh bien je vais considérer ici que rouge vert bleu et rouge bleu vert, c'est un même cas. Je ne regarde pas dans quel ordre elles sont arrivées, je regarde ce que j'ai à la fin dans la main. Si j'ai une boule rouge, une boule verte, ou une, beurre, une boule bleue ou une boule rouge, une boule bleue et une boule verte, dans les deux cas j'ai rouge vert et bleu. Donc là c'est pour ça qu'on dit qu'on ne s'intéresse pas à l'ordre. Et, c'est la fameuse formule que vous connaissez, qu'on a vu, c'est Kn, donc le nombre de combinaisons possibles que l'on a de choisir K éléments parmi N sans tenir compte de l'ordre. C'est d'ailleurs très, très lié à l'arrangement, puisque... le nombre d'arrangements divisé par k factoriel et k factoriel c'est le nombre de permutations possibles qu'on a pour chaque élément donc on prend le nombre d'arrangements possibles en tenant compte de l'ordre par exemple le rouge, vert, bleu rouge, bleu, vert bleu, vert, rouge, etc et puis on divise par eh bien le nombre de permutations que l'on peut avoir avec ces trois éléments. Donc là, on en a six Et ça nous donne le nombre de combinaisons. Donc, en fait, en divisant ici, on enlève l'ordre. On, on enlève la répétition des éléments qu'on a en tenant compte de l'ordre. <coughs> exemple vous n'avez pas les couleurs sur votre feuille euh, on est dans le même exemple qu'on a eu pour les arrangements donc une boule rouge une bleue une jaune et une verte on peut regarder tous les arrangements possibles et puis ensuite eh bien on peut aller regarder tous ceux qui sont pareils ça ça ça ça ça et ça c'est la même chose et puis ça ça, ça, ça, et ça c'est la même chose en fait on a six groupes qui sont la même chose on a ici euh, le nombre d'arrangements qui est 24 et puis on a des, à chaque fois des groupes de 6 qui représentent finalement la même chose si on ne tient pas compte de l'ordre donc 24 sur 6 on a au final quatre combinaisons possibles sans tenir compte de. Si on tire trois boules parmi les quatre, à la fin on va pouvoir avoir rouge-bleu-jaune, ou rouge-bleu-vert, ou jaune-bleu-vert, ou jaune-vert-rouge. Si on regarde seulement au final ce qu'on en a à la main sans s'intéresser à quelle est la boule qu'on a tirée en premier, quelle est celle qu'on a tirée en deuxième, et quelle est celle qu'on a tirée en troisième. On a un arrangement avec remise. Donc quand on tire une boule, une fois, quand on l'a tirée, on la remet avant de tirer la prochaine. Donc on peut résumer ça de la manière suivante. Vous êtes face à un exercice. Dans quel cas est-ce qu'on est Alors. On a vu que la première chose qui avait son importance, c'est est-ce que l'ordre, est-ce que s'intéresse à l'ordre ou pas. Est-ce que c'est ordonné, est-ce que c'est pas ordonné. Alors si c'est pas ordonné, on est dans le cas d'une combinaison. C'est Kn. C'est N, voilà, N factoriel sur K factoriel. N K factoriel. Dans le cas où on a quelque chose d'ordonné, c'est-à-dire l'ordre a son importance, on a deux cas possibles. On prend tous les éléments. où on ne prend pas tous les éléments. Et donc là, on a... Un si on prend tous les éléments. On a deux cas. Pas de répétition des éléments ou de répétition des éléments. Donc là on, oui, on a une permutation. répétition, c'est n factoriel et puis ici on a on divise par n1 factoriel, n2 factoriel avec n1, n2, bon, je vais préciser. Et puis, si on ne prend pas tous les éléments, on a deux cas, on a sans remise, avec remise. On a sans remise, c'est un arrangement deux cas c'est un arrangement, on a un arrangement sans remise et une, un arrangement avec remise euh, n factoriel sur n moins k factoriel et avec remise euh, n puissance k. C'est pas toujours facile de savoir dans quel cas on est. C'est pas toujours évident. Et bien souvent, plutôt que d'essayer de suivre cette approche-là en gardant exactement dans, le cas, dans quel cas on est, euh, on est plus avantagé de, de réfléchir sur le cas concret dans lequel on est sans essayer de réfléchir à quelle formule il faut appliquer. Dans le cas d'un arrangement, par exemple, on prend un certain nombre d'objets parmi d'autres. Euh, C'est quelquefois plus rapide de juste réfléchir dans le problème. J'en prends trois parmi les 13, par exemple. Alors, Pour le premier, ben, j'ai 13 choix possibles. Pour le deuxième, 12. Et pour le troisième, 11. Donc 13 fois 12 fois 11. C'est quelquefois plus rapide de raisonner sans essayer de réfléchir à quelle formule on doit appliquer en faisant un petit dessin, un arbre, par exemple d'essayer de chercher la formule à appliquer. Vous verrez ça dans les exercices que je vais vous distribuer. Ça dépend des cas. Donc, je vous donne ici un petit peu une marche à suivre, mais cette marche à suivre, elle n'est pas toujours si évidente à suivre. L'identification des différents cas n'est pas toujours aussi immédiate qu'on pourrait le croire.